Cette solitude, pourquoi t elle de moi Mon état psychologique est pour le moins intéressant. Je suis passé par bien des états, du bonheur au désespoir en passant par la volonté de changer les choses, ou bien de faire un pas en avant, trois pas en arrière. Maintenant, je pense que la folie va s'emparer de moi. Pour tout vous dire, j'en suis persuadé. J'ai perdu mon emploi il y a quelques mois, ce qui m'a anéanti. Ma femme Angéline m'a quitté peu de temps après avoir su la nouvelle, et elle a emporté ce que j'ai de plus cher au monde, ma petite fille Maria. Elle compte énormément pour moi. Mais ma femme, cette garce, elle est partie à l'autre bout du pays. Je me suis donc retrouvé seul, j'étais complètement anéanti. Les premiers jours qui ont suivi cette histoire, j'étais comme absent. Ressassant tous les éléments de cette situation, après une semaine, j'ai commencé à me renfermer sur moi-même, essayant de trouver un plan pour retrouver ma fille qui est ma raison de vivre. Ça fait maintenant deux mois que je cherche comment la retrouver, mais je pédale dans la small. Aucune idée ne tient la route. Je n'ai pas dormi depuis deux semaines. Enfin, pas plus de cinq heures au total sur ce laps d'autant. Je me perds de plus en plus au fond de moi-même. Mais je pense ne plus être loin de Maria. J'entends sa voix, elle me parle. Elle me dit qu'il faut que je la retrouve. Qu'elle n'aime pas le nouvel ami de sa maman. Je sors dans la rue m'éclaircir les idées. Je suis dans les pensées quand tout à coup tout devient noir. Je me réveille à l'hôpital. Un médecin se tient devant moi. Monsieur, vous avez eu un accident de voiture. Une femme accompagnée d'une fille vous ont percuté en voiture. La conductrice est dans le coma. Le bilan est moins bon pour son enfant. J'entends les voix de Maria dans ma tête. Elle me dit qu'elle va bien, qu'elle est heureuse. Elle me dit aussi qu'elle n'est pas loin. Je sens effectivement sa présence. Je demande donc au médecin si je peux connaître l'identité des deux autres. Le médecin me dit ne pas avoir l'identité de la jeune fille, mais que sa mère portait le nom d'Angeline wolf Tout s'arrêta autour de moi. J'étais raide, tel un morceau de bois, quand le médecin me dit « Monsieur wolf connaissez-vous ces personnes Voulez-vous voir le corps de l'enfant la peur au ventre, j'ai accepté. Arrivé à la morgue, mes doutes se confirmèrent. Ma femme avait tué notre fille en me rentrant dedans. Maria me parle toujours. Elle me dit de la rejoindre et de laisser ma femme dans cet état. Je suis retourné dans ma chambre et fait croire aux infirmières que ma fracture au bras me faisait mal. Elle finit par m'installer une perfusion avec un fort antidouleur, Avec possibilité de régler le débit. Quand l'infirmière est sortie de la chambre, j'ai fait couler le plus rapidement possible. J'ai vu Maria et suis parti avec elle.